bonjour à tous. Euh, je suis très honoré d'intervenir aujourd'hui aux, aux Assises du XIR. Euh, donc, on va vous parler de pilotage. Plus fort Comme ça Ok, une octave au-dessus. Donc, on va parler de pilotage d'activité avec les outils ABC et BSC. Donc, ABC, c'est Activity Best Costing BSC, c'est Balance Scorecard. On va voir de quoi il s'agit. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je m'appelle Gunther Lachambre. Euh, je suis assistant maîtrise d'ouvrage, responsable technique et référent qualité du SubTIS, le service universitaire de pédagogie et des TIS, euh, (technologies de l'information et de la communication pour l'enseignement à l'Université de Rennes. Euh, dans mes multiples fonctions, j'assure euh, donc l'assistance à maîtrise d'ouvrage pour euh, une bonne partie de l'équipe de, de gouvernance de, de l'université, euh, pour les usagers du système d'information pédagogique, les directions, les, les composantes. Euh, J'interviens euh, dans les commissions, dans les instances de gouvernance du, du numérique, euh, je pilote le portefeuille du USI pédagogique de l'université. Donc ça, C'est le premier volet de mes activités. Euh, J'ai aussi une activité d'expertise, de conseil. Je suis sollicité dans les projets transverses de l'établissement, notamment sur le, le SDN. J'interviens également dans des projets de sites à travers des appels à projets type PIA, des projets européens, des projets nationaux. Voilà, donc euh, un, un gros volet d'activité. Et le troisième volet, c'est le pilotage de, de ressources. Je suis responsable du système d'information et statistique pour l'enseignement du FUPTIS. Euh, je pilote le comité opérationnel du système d'information pédagogique qui associe la DSI. Et euh, donc, je pilote les prestations SI euh, internes et externes euh, sur le périmètre du SI pédagogique. Donc, j'ai atteint ces responsabilités au terme d'un long parcours. Euh, je suis passé par plusieurs établissements. C'est mon sixième, Rénin. Donc, j'ai fait Orsay, Paris 11 puis Paris 5, puis le HESS, le PHE, rien, euh, puis Rennes 1. Euh, pourquoi je vous parle de ça Parce qu'au euh, cours de ce parcours, j'ai repris trois fois mes études et je rate jamais une occasion de saluer et de remercier l'action du CNAM qui m'a permis euh, cette progression de carrière. Donc, je vais vous parler euh, des outils ABC, Activité Best Costing et Balance Scorecard. Euh, vous montrer comment articuler les deux pour le pilotage de l'activité illustrer avec quelques cas d'usage euh, la mise en œuvre de ces, de ces outils et euh, partager avec vous quelques opportunités que vous pourrez éventuellement euh, trouver intéressantes de mettre en œuvre euh, dans vos contextes respectifs. donc Activity Best Costing, euh, l'outil ABC, euh, c'est un outil qui sert à modéliser vos ressources, euh, modéliser les activités euh, auxquelles contribuent les ressources et modéliser l'offre de services soutenus par ces activités. L'objectif, c'est d'avoir une vision euh, consolidée de l'ensemble de votre offre de service qui repose sur l'ensemble des activités, des processus que vous mettez en œuvre, qui repose sur l'ensemble des ressources dont vous disposez. Que ce soit des ressources humaines, que ce soit des ressources matérielles, que ce soit des ressources euh, en euros, financières. Voilà. C'est un outil qui est utilisé notamment par le CIGREF dans ses publications euh, sur le modèle d'analyse et de benchmarking des coûts informatiques qui permet euh, de... Mesurer, comparer la performance d'organisation IT. C'est un outil de, de référentiel utile euh, que j'ai utilisé par le passé dans le cadre de la démarche d'urbanisation du SI, et notamment pour euh, la modélisation du référentiel d'architecture. En particulier, sur la partie activité, sur la partie euh, processus, je vous propose là une représentation sous forme de chaîne de valeur de l'ensemble des activités qui sont celles du système d'information euh, tel que défini par le SIGREF. Par le C'est une proposition de représentation qui repose sur le modèle 2014. Il y a une version 2018 qui inclut de, nouveaux, euh, de nouvelles activités en lien avec euh, le développement de l'agilité, la sécurité des systèmes d'information, des nouveaux métiers euh, relatifs à la donnée. Donc, Je vous invite aussi à consulter le, le modèle 2018. De la même façon que le SIGREF propose un modèle d'activité, un référentiel d'activité, propose également un référentiel de services, une classification type de l'offre des services informatiques que propose une organisation SI. Il ne faut pas rêver, ce n'est pas nous, dans nos universités, dans nos services informatiques d'université, qu'on ait inventé ce qu'est l'ingénierie des SI. Que ce soit à l'université, que ce soit ailleurs, les métiers, c'est les mêmes. Le contexte va changer, mais le référentiel reste valable. Ça veut dire que moi, dans mon activité à l'université, il n'y a pas une action, il n'y a pas une page euh, sur laquelle je suis sollicité qui ne trouve pas sa correspondance dans le référentiel d'activité. Voilà. Donc L'intérêt de ce référentiel, c'est d'avoir un, un, un modèle Pio, un, un élément de langage commun pour pouvoir dialoguer entre organisations sur la façon dont, localement, on va d'une façon ou d'une autre mettre en œuvre ce référentiel d'activité, comparer nos bonnes pratiques et éventuellement euh, tirer des leçons et... Euh, Participer collectivement à une amélioration continue de la fonction SI euh, entre les établissements. Le Balance Scorecard, c'est autre chose. Autant le euh, modèle Activity Best Costing va nous permettre de faire la cartographie de l'existant, nos ressources, nos activités, notre offre de service, autant le Balance Scorecard, lui, il a plutôt vocation à piloter ce, cette modélisation. Donc, le Balance Scorecard, lui, nous dit, nous dit, par exemple, que, euh, on va définir sur notre organisation des axes de progrès, des axes de performance qui typiquement ne vont pas simplement se focaliser sur les résultats in finis de l'activité de notre organisation, mais euh, sur des niveaux, de, comment dire, des niveaux de. des niveaux stratégiques complémentaires euh, qui renvoient au strates du, du modèle ABC. C'est-à-dire qu'on va considérer à la fois l'importance de la qualité de nos ressources qui va contribuer à la qualité des processus qu'on met en œuvre, qui vont eux contribuer à la qualité de l'offre de service qu'on propose, qui vont générer de la, de la valeur. Et là, sur un modèle typiquement de secteur privé, qui vont générer des bénéfices. On verra que dans le public, ce n'est peut-être pas forcément ce qu'on suit, ce qu'on poursuit nous. Euh, L'idée, ensuite, c'est que pour chacun de ces axes de progrès, ces axes de performance, on va définir ce que sont nos facteurs clés de succès. Facteurs clés de succès, c'est-à-dire les, les éléments déterminants sur nos ressources, sur nos activités, sur notre offre de services qui contribuent à la qualité, qui contribuent in fine à la valeur que propose notre organisation. Et Sur chacun de ces facteurs clés de succès, c'est éléments élément déterminant euh, détermi de fixer, de définir des indicateurs clés de performance euh, mesurables qu'on va être capable d'observer à la fois euh, sur le, notre modélisation existante, sur notre fonctionnement actuel et qu'on va pouvoir projeter euh, en termes de, de mesures cibles, mesures euh, d'objectifs qui vont nous permettre, euh, partant de l'existant pour aller vers la cible, de définir des trajectoires, des plans d'action, des feuilles de route qui vont déterminer euh, ce que sera le, le pilotage, le suivi de notre stratégie d'évolution de, de l'organisation. Donc, Je vous ai parlé là euh, du, du secteur privé tout à l'heure avec un objectif financier in fine. Hein. Euh, L'objectif de l'entreprise, c'est d'être viable, d'être viable subsister, de faire du bénéfice, voilà, de satisfaire ses actionnaires, en partie. Voilà, et donc, on a un modèle général du BSC euh, qui part d'innovation pour soutenir les processus, pour satisfaire nos clients et, in fine, satisfaire nos, à, nos actionnaires, euh, l'axe financier. À l'université, c'est l'inverse. Euh, L'argent, ce n'est pas l'objectif. In fine, on n'est pas censé faire du bénéfice. Euh, on est financé par le denier public. Et donc, euh, l'aspect financier chez nous, c'est plutôt une ressource. Donc nous, dans le secteur public, on va plutôt s'appliquer à optimiser la qualité de nos ressources. Donc les aspects financiers, les aspects équipement, les aspects RH, les aspects organisationnels. Donc tout ce qui fait qu'on est en capacité de mener nos activités. Tout ce qui relève du domaine de la ressource. La qualité de nos ressources, Donc je me répète, hein, mais c'est bien de... Enfoncer le clou entre guillemets, euh, la qualité de nos ressources va nous permettre d'améliorer nos processus. Plus je suis compétent dans mon domaine, euh, mieux je vais faire mon job. En gros, c'est ça l'idée. Et euh, mieux je fais mon job, euh, meilleure sera la qualité des services que je propose à mes, à mes usagers. Donc, in fine, partant de nos ressources, partant, passant par nos processus, passant par l'offre de services qu'on supporte avec nos activités, nous, notre axe final de valeur, in fine, euh, ça sera la qualité de service que l'on rend à nos usagers. Les usagers, ça va être notre gouvernance, ça va être nos étudiants, nos enseignants, bien sûr, personnel, ça va aussi être aussi nos partenaires et notre tutelle. L'idée de l'articulation des deux outils, c'est d'utiliser le modèle Activity Best Costing pour la cartographie, savoir d'où on vient, et d'utiliser le Binds Scorecard pour, euh, ayant déterminé où on veut aller, euh, définir la, la trajectoire vis-à-vis -vis des facteurs clés de succès qu'on aura identifiés et des indicateurs qu'on aura positionnés. Donc l'un sert à savoir d'où on vient, l'autre, articulé, euh, appliqué euh, au premier, sert à savoir où on veut aller. Voilà. Le fait que euh, les trois nous proposent des points de vue sur les trois mêmes couches de notre, de notre organisation euh, fait qu'il est intéressant de les, de les coupler. Et euh, c'est d'ailleurs euh, illustré dans le modèle économique de la DSI publié par le Cigref. C'est une publication qui date un petit peu, mais qui vous propose euh, d'établir pour votre organisation IT un business model avec un canevas, qui va vous permettre de piloter la, qualité de votre, euh, enfin, en gros, la performance de votre organisation vis-à-vis euh, -vis de son offre de service, de la gestion de ses ressources, de sa relation avec ses fournisseurs, de sa relation avec ses usagers, bénéficiaires. Je n'ai pas envie de, parler, envie de parler de clients. Voilà. Donc, je vous invite aussi à consulter ces, ces ressources du CIGREF qui sont des, des outils pertinents pour, euh, pour soutenir le pilotage de nos, de nos organisations IT. Quelques cas d'usage pour illustrer l'application de la démarche. Je vais revenir un petit peu sur mes travaux précédents en urbanisation du SI. Euh, parce que je dois, je dois reprendre un peu Béatrice tout à l'heure qui a dit que j'étais urbaniste du SI à Rennes. Euh, Fuite un temps c'était vrai. Euh, Aujourd'hui je ne suis plus à la DSI, je suis au Subtis. Voilà. Euh, je vais vous parler donc du pilotage du portefeuille du SI pédagogique, qui est plus dans l'actualité de, de mes travaux, et euh, de la démarche qualité de l'établissement qu'on décline dans le, dans le subtis. Donc, pour ceux qui n'ont pas encore lu, euh, je vous invite à consulter le mémoire. Euh, j'ai réalisé dans le cadre de mes études d'ingénieur au CNAM sur le déploiement de référentiel d'architecture dans un établissement d'enseignement supérieur, qui a fait l'objet des, des présentations en 2019 aux Assises à Strasbourg. Voilà. Dans, ce, dans le cadre de ces travaux, euh, j'avais donc commencé par identifier une proposition de valeur, une offre de service euh, que proposerait la, la fonction d'urbanisme SI, la, la démarche d'urbanisation du SI à l'Université de Rennes. Il n'y en avait pas. Donc, Qu'est-ce qu'on envisage comme cible de, de service futur euh, et quel sera l'apport de l'urbanisation du SI Faire reposer cette offre de service sur la chaîne de valeur de l'urbanisation du SI, là c'est pareil, j'invente rien, ça ne sert à rien. Je vais récupérer la chaîne de valeur et le référentiel d'activité d'urbanisation du SI, en l'occurrence d'architecture d'entreprise que propose le club UrbaEA. Ça ne sert à rien de, de réinventer la roue. Et par contre, je positionne l'offre de service, les livrables, sur la chaîne de valeur. Quel processus va contribuer à livrer quel service et en dessous, euh, pour mener à bien les activités de la chaîne de valeur, je détermine euh, quelles sont les contributions nécessaires, quelles sont les collaborations nécessaires entre les fonctions de l'organisation. Voilà. Et euh, ce faisant, donc, je projette le soutien de l'activité et donc de l'offre de service. Donc j'ai ma cartographie existante, qui ne correspond pas à ça, parce qu'il n'y avait rien, et j'ai ma cartographie cible, c'est-à-dire l'objectif de déploiement de la démarche d'urbanisation. Et donc pour piloter ce déploiement, pour savoir partant d'où je viens, où j'en suis, de ma trajectoire par rapport à l'objectif qui est le mien de déployer une nouvelle fonction dans l'organisation, je repars des axes du BSC sur les ressources, donc sur le réseau de valeur, sur le, les activités, c'est-à-dire sur la chaîne de valeur, sur l'offre de service, donc la proposition de valeur. Et in fine, euh, j'utilise là encore des outils qui sont mis à ma disposition, c'est-à-dire le cadre commun d'urbanisation du SI, pour piloter l'évolution de la démarche à partir de l'indice d'urbanisation l'indice d'urbanisation qui nous propose sur chacune des activités de la chaîne de valeur de, de... positionner pardon, des indicateurs euh, pertinents qui vont nous dire vis-à-vis -vis de telle activité, où est-ce que j'en est suis en termes de maturité. Voilà. Et l'ensemble de ces indicateurs, sur l'ensemble de ces facteurs clés de succès, va me permettre de piloter ma démarche avec l'indice d'urbanisation, c'est-à-dire partant en bleu d'où je suis euh, et euh, visant où je vais en rouge, savoir quels sont les plans d'action que j'ai à mettre en œuvre avec des échéances à date, des paliers de progression qui vont me permettre de piloter, de suivre euh, ma trajectoire. Pour les acteurs, c'est intéressant. Pour la gouvernance, euh, elle sait où passe son investissement. Pour les opérationnels, euh, ils ont de la visibilité. Ils savent pourquoi on leur demande de faire quelque chose, ils savent où ils vont, ils savent ce qu'ils attendent derrière. Ça, c'est essentiel, notamment en termes de changement. Si je transpose au, au pilotage du portefeuille du, du SI pédagogique, je repars du modèle Activity Best Costing, ça me permet d'avoir cette dépendance entre les ressources, les activités, l'offre de service. Je me sers là du niveau de l'activité la, euh, pour modéliser dans l'outil de gestion de projet, de gestion de portefeuille de projet. Euh, les activités run, c'est-à-dire le, le maintien en condition opérationnelle, le fonctionnement de mon, mon système d'information pédagogique. Et donc je sais a priori, avant même qu'on me demande des projets, euh, quelles sont les activités que je soutiens quelles sont les ressources qui contribuent à ces activités via les, les inducteurs de ressources que vous avez là. Voilà. Et donc ça me permet d'identifier les plans de charge avant même de devoir recevoir des, des demandes de projet. Une fois que je reçois les demandes de projet, j'alimente de la même façon l'outil avec les demandes de projet et les ressources nécessaires. Et donc ça va faire ressortir par rapport aux besoins aux contraintes de planification, les besoins RH, à la fois quantitativement et qualitativement. Combien de personnes il me manque pour faire le job Et de quelles compétences j'ai besoin voilà. Là, l'enjeu, pardon, c'est de faire la démonstration des besoins. C'est toujours plus facile euh, d'obtenir un, un investissement quand on fait la démonstration du besoin en regard des objectifs qui vous ont été fixés, que quand on se contente d'adresser des réclamations. Et les gouvernants sont beaucoup plus sensibles à ce genre de démonstration. On en a eu la démonstration dans le cadre de l'élaboration du schéma directeur chez nous à Rennes. Voilà. Et puis, in fine, euh, cette application de la méthode euh, au pilotage du portefeuille pédagogique, bah, ça va me fournir des informations après, rétrospectivement, en observant la façon dont on a fonctionné. Est-ce que je manque de compétences euh, sur mes, parmi mes chefs de projet Ils ne savent pas tous gérer le budget. Euh, Est-ce que je déroule correctement mes processus de gestion de projet Est-ce que mes projets sont phasés Est-ce que j'ai des jalons Est-ce que j'ai vraiment des revues Est-ce qu'on gère un bilan de projet Je ne sais pas. Voilà. Donc, tout ces, toutes ces limites, tous ces dysfonctionnements, tous ces écueils, ça va être des intrants ensuite pour déterminer un plan d'évolution, là spécifiquement sur l'activité de gestion de projet ou gestion de portefeuille de projet dans ma chaîne de valeur. Pour la démarche qualité du subtis, c'est toujours pareil, je repars du modèle ABC, je modélise les ressources qui contribuent aux activités, qui soutiennent l'offre de service. Moi j'ai la chance dans ma fonction SI, dans mon pôle, avec mes collègues, d'avoir déjà un référentiel fourni par le CIGREF, merci le CIGREF, euh, je gagne du temps. Ça me permet de faire la démonstration aux autres pôles, aux autres métiers de mon service, qui, eux, n'ont pas forcément de référentiel ou qui est en constitution par le réseau métier national, mais qui a besoin de, de méthodes peut-être pour se structurer. Et donc, ce que j'invite mes collègues à faire, c'est, euh, partant du principe que c'est celui qui fait et qui sait, me dire ce qu'ils font. Qui fait quoi, éventuellement avec quel outil en support, pour produire quel résultat, quel service, quel produit, voilà, au bénéfice de quelle population d'usagers Chacun y va de sa liste pléthorique d'activités, c'est très bien. Je prends tout, il n'y a pas de mauvaise réponse. L'idée ensuite, pour moi, euh, c'est de rationaliser un petit peu tout ça par cohérence forte, couplage faible entre les activités qui sont déclarées. Euh, je vais faire des regroupements, des, des, des actions en tâches, des tâches en activités, des activités en domaine d'activité, et je vais établir pour le service, euh, à l'échelle du service, un référentiel d'activité comme j'en ai un pour ma fonction ici. Euh, ce référentiel d'activité, ensuite... Standardisé, normalisé en tout cas, je vais pouvoir le transposer dans mon référentiel de cartographie. Modéliser mes ressources, mes activités, mon offre de service dans le référentiel de cartographie. Si ça vous intéresse de savoir de quoi il s'agit, je vous invite à consulter le, le mémoire dont je parlais précédemment. Une fois que j'ai alimenté mon référentiel de cartographie avec l'ensemble des informations qui me sont remontées par les équipes, je vais pouvoir partager avec l'ensemble des équipes des vues, du coup, basées sur un langage établi communément avec les équipes sur l'ensemble de l'organisation quel est notre plan d'occupation des sols, notre modèle de capacité métier, quels sont les processus qu'on met en œuvre, euh, comment euh, sont structurés ces processus, en gros, qui fait quoi, comment et pourquoi. Voilà. Ça va être une base de dialogue, un élément de dialogue avec l'ensemble des acteurs pour déterminer qu'est-ce qu'on fait bien, qu'est-ce qu'on fait moins bien, et in fine, qu'est-ce qu'on devrait faire autrement. Et ça va nous amener, euh, grâce à cela, à pouvoir constituer manière collective et avec un, un point de vue partagé et un langage commun partagé, euh, c'est un peu redondant, pardon, euh, ce que doit être notre, notre fonctionnement cible. Et donc, on va pouvoir, par l'identification des éléments déterminants, par la détermination d'indicateurs euh, mesurables, piloter notre plan de transformation et du coup satisfaire les objectifs de démarche qualité de l'établissement déclinés dans le service. Chaque service fait la même chose. Et ensuite, on peut mettre en commun les protections des services, le fonctionnement des services et voir où sont les dépendances entre les services et où sont les marges d'évolution de fonctionnement à l'échelle inter-service. Je vous ai présenté trois illustrations euh, dans mon contexte propre. Euh, L'idée, c'est de, de vous faire comprendre qu'in fine, ça peut servir à un petit peu tout. Hein. Euh, savoir où on va, euh, sachant d'où on part, c'est le principe de la cartographie, c'est le principe de la navigation. Euh, voilà. Donc pour toute démarche d'amélioration continue euh, si vous voulez faire une cartographie euh, de l'existant, une cartographie de la cible piloter la trajectoire d'évolution de transformation l'articulation de ces deux, ces deux outils peut vous y aider Donc typiquement si vous voulez euh, par exemple dans une démarche d'amélioration continue, de démarche qualité, une démarche d'audit, savoir où vous en êtes, savoir où vous devez aller et savoir à quel niveau, dans quelle mesure vous êtes accord avec un référentiel d'audit ou de bonne pratique, vous pouvez le faire avec ces outils là. Euh, sur l'aspect particulier des, des RH, vous avez aussi des référentiels de compétences. Euh, quelles sont les compétences à maîtriser pour un architecte d'entreprise euh, Là aussi, le sigref euh, nous dit idéalement et à quel niveau euh, on devrait euh, disposer de, de telles compétences. Donc pour la GPEC, globalement, partant du principe qu'on a pas mal de référentiels métiers, ça peut être intéressant. Euh, D'objectiver en gros euh, ce qu'est notre démarche GPEC et que ce sont les plans de formation à effectivement utilement mettre en œuvre. Pour la stratégie RH individuelle, c'est intéressant aussi. Moi, ces outils-là, je vous en parle dans un cadre d'usage général à l'échelle de l'organisation du service. Je m'en sers personnellement à titre individuel pour préparer mes entretiens professionnels. Voilà. J'arrive, je sais quelle, quelle formation je dois suivre pour mener à bien telles activités. Et je, mais j'arrive et je, le fais, je fais la démonstration. C'est-à-dire que je fais le lien entre la demande d'investissement du service en termes de formation et les objectifs qui sont assignés. Et pour le coup, c'est une démonstration objective. Euh, du coup, pour, demander, pour objectiver les demandes d'investissement RH, que ce soit au sein du service, là euh, je parlais du, de l'investissement dans le plan de formation, c'est bien, euh, que ce soit pour soutenir votre direction dans sa capacité de dialoguer avec la gouvernance dans les arbitrages RH, pour les campagnes de concours ou autres, euh, si c'est être capable de faire une démonstration objective, c'est toujours mieux que si vous faites des, des réclamations qui sont pas forcément ou euh, pas euh, démonstrativement en tout cas liés à la stratégie de l'établissement. En parlant de stratégie, évidemment, euh, c'est peut-être une déformation académique, mais je considère qu'on ne peut pas faire de schéma directeur du numérique sans urbanisation du SI. Voilà, le schéma directeur du numérique, selon moi, devrait être un indélivrable de la chaîne de valeur de l'architecture d'entreprise piloter la trajectoire entre la cartographie de l'existant et la cartographie de la cible. C'est euh, l'application euh, type des deux, des deux outils que je vous propose aujourd'hui. Voilà. Et au-delà de ça, euh, dans le cadre des rapprochements d'établissements, là, nous, en 2023, euh, à Rennes, on va devenir EPE. On va se rapprocher de plusieurs établissements, qui soient composants de l'EPE ou établissements associés. Euh, si on utilise ces outils-là pour euh, faire un diagnostic de nos organisations respectives, ressources, activités, offres de services comprises, et qu'on qu souhaite opérer le rapprochement entre ces organisations, bah, l'idée, c'est que ça nous permet d'avoir une approche un petit peu best of breed, savoir qui fait quoi mieux que les autres et où est-ce qu'il faut chercher les, prendre les bonnes pratiques et où est-ce qu'on peut euh, faire converger utilement, je n'ai pas envie de dire rentablement, mais utilement euh, les organisations pour que les uns bénéficient des avancées des autres. C'est tout l'objectif de l'urbanisation. Je, je répète ce que j'ai dit en 2019. L'urbanisation, c'est faire en sorte que quand vous, vous rapprochez deux organisations, par exemple, l'équation euh, on aboutit à une équation de type 1 plus 1 égale 1. Voilà. C'est un des enjeux, plutôt que 1 plus 1 égale 3, comme c'est trop, trop souvent le cas. Voilà. J'espère vous avoir convaincu de l'intérêt des, des outils pour le pilotage, ou en tout cas la, le bénéfice en termes de visibilité sur le fonctionnement et la performance de l'organisation. Je ne sais pas si vous, euh, vous pilotez votre organisation, si vous êtes en responsabilité de le faire ou pas, si vous êtes intéressé par le développement d'un système de pilotage, si vous avez besoin euh, de partager avec d'autres pour euh, arriver à le mettre en place. Voilà, donc c'est des questions que, que je vous soumets, des interrogations que je vous invite à, à avoir. Et je vous invite également à me contacter si vous avez euh, besoin d'échanger à euh, posteriori euh, sur, le, sur le sujet, sachant qu'a priori, on a encore une demi-heure de pause après. Donc euh, voilà, toujours plus sympa aussi autour d'un café. N'hésitez pas. Je vous remercie. Alors, Gunther. Merci, Gunther, par rapport à la présentation de ces outils. Moi, j'aurais une première question. Aujourd'hui, on utilise dans nos DSI plutôt d'autres référentiels pour la gouvernance et le pilotage de notre, de notre activité et, et, et du volet IT. Euh, tu veux dire autre que ceux du CIGREF Tout à fait. Euh, est-ce que tu nous conseillerais plutôt de partir là-dessus Et pour quelles raisons Ou est-ce complémentaire, en fait alors, je te dirais, ça dépend. Ça dépend de ce que vous utilisez comme référentiel et euh, quel est son, son degré de maturité et son assise par rapport à la, la communauté euh, IT au sens large et pas seulement public. Euh, si c'est un référentiel que vous avez établi, vous, dans, dans votre coin, entre guillemets, à la DSI localement, je pense que pour le dialogue avec d'autres organisations, pour des questions de benchmarking, de rapprochement d'établissement, ou même pour soutenir la capacité de vos gouvernances respectives à discuter entre elles de la performance de l'organisation IT respective, Ça peut être plus intéressant d'adopter un, un référentiel établi plus largement. Mais par rapport à ce que je présentais en termes de chaîne de valeur et de classification des services, je vous inviterai à vous pencher sur la version 2018 du modèle qui est proposé par le CIGREF. C'est un modèle qui évolue, qui évolue de manière cohérente, concordante avec le référentiel RH, propose le CIGREF, qui lui-même est câblé euh, sur les référentiels d'activité ou les référentiels RH européens. Donc, ça peut être intéressant de, de, de viser plus large, entre guillemets, qui peut le plus, peut le moins. Quoi. Voilà. En espérant avoir répondu à la question parfait. avec tout le tact requis. Donc, peut être des questions dans la salle Merci Gunther pour ta présentation. Euh, c'est un, un outil que je connaissais, mais que je, je, dans ma tête, il est utilisé plutôt par les sciences de gestion. Euh, donc, est-ce que c'est -ce est une approche euh, que tu as toi Tu, tu, tu, tu viens de ce parcours ou Parce que euh, j'ai participé à quelques discussions avec des enseignants-chercheurs sur cet outil. Et, euh, tu parles du Balance Scorecard. De quoi Tu parles du Balance Scorecard. Oui. Oui. Et donc euh, voilà. est-ce que c'est -ce est ton parcours personnel Est-ce que euh, tu as découvert cet outil euh, euh, En fait, comment on en fait un outil de tous les jours de, de, du DSI Quoi C'est derrière ma question. Enfin, voilà. Il ouais, y a plusieurs. C'est un peu tout ça. Je pense que la pratique, elle est, elle est, elle est singulière, peut-être dans. Si je reformule, comment j'en suis venu à utiliser cet outil-là Est-ce voilà. qu'on est le es es seul aujourd'hui à l'utiliser Oui, ouais, ouais. culturellement, je suis à peu près le, le seul. Euh, je vous ai montré mon parcours en introduction. Euh, moi, je n'ai pas toujours été dans la fonction euh, SI. Euh, J'ai commencé de l'autre côté du miroir en tant qu'utilisateur, euh, en tant que consommateur de services euh, SI. Euh, ensuite, je suis passé à la maîtrise d'œuvre côté des SI. Maintenant, je suis côté maîtrise d'ouvrage. Euh, j'ai toujours manqué de, de visibilité euh, sur l'évolution des services euh, quand j'étais utilisateur et de, de visibilité sur la stratégie d'évolution quand j'étais à la maîtrise d'œuvre, et de, de capacité de pilotage maintenant que je suis côté maîtrise d'ouvrage. Voilà, euh, je, enfin, je vous ai parlé pardon, de, de mon parcours de, de reprise d'études. Euh, j'ai tout appris sur le tas au fur et à mesure et j'ai confronté les nombreuses formations initiales et continues que j'ai suivies à mon quotidien. Voilà. Et ce n'est pas mes organisations qui m'ont proposé des outils de, de pilotage. Donc j'ai fait un, un petit... J'ai mis dans le mixeur un petit peu euh, ce qu'on m'a enseigné en formation d'ingénieur manager au CNAM, management d'entreprise. Et euh, les MOOC que j'ai suivis par moi-même, des formations que j'ai suivies dans des cabinets de consultants euh, assez, assez intéressants, type, type Infotep, hein, sur l'urbanisme du SI, sur le, le BPM. Euh, tout ça mis ensemble... Ouais, voilà, je, je, je, en fait je, je, je mange à la carte, tu prends pas le menu. Quoi. Voilà. Et ça me semble ad, à, adapté. Euh, maintenant, j'ai changé récemment d'organisation. Je suis passé de la DSI au subtis en, en 2019, euh, deuxième semestre 2019. Voilà, donc le temps de tout mettre en place, euh, pilotage, système d'information pédagogique, tout ça qui n'existait pas. Voilà. Maintenant, une fois que l'organisation est en place, que en gros le réseau de valeur est en place, que la chaîne de valeur est en place, là je m'attaque au pilotage. Voilà. Euh, je suis très intéressé par la formation sur les, pour les DSI que tu animes avec la Mu. Voilà. Euh, voilà. Je, je, je m'attendais effectivement à ce que, à ce que tu, tu trouves peut-être un, un parallèle ou. Le moyen de tisser un lien, euh, j'espérais ne pas être trop en incohérence euh, ou incompatibilité avec ce que tu enseignes par ailleurs au DSI. Le fait, je ne sais pas si enfin c'est une recette euh, perso quoi, que je vous propose. On en parlait, a... c'est la difficulté d'aller chercher des outils euh, euh, dont il faut un niveau de connaissance avant d'attaquer la, la mise en pratique. C'est souvent court sur la période, mais c'est intéressant comme retour. Justement, oui, oui c'est une pratique. Euh... Qui est super intéressant. Et puis c'est évolutif, hein. La façon dont je le gère aujourd'hui n'est pas celle dont je le gérais hier, qui serait qui est pas celle non plus dont je le gérerai demain. Voilà. Merci, merci beaucoup. Je vous en prie Merci Gunther pour cette intervention. Moi, je me demandais euh, combien de temps ça t'avait pris de, de mettre en place euh, tout ça et puis, euh, et puis quelle charge de travail ça représente euh, au quotidien de, de, de faire le suivi enfin, voilà, Parce que j'ai l'impression que c'est quand même complexe. Et du coup, je, je, je voudrais avoir un peu d'éléments sur la faisabilité de. de... Qui, va, qui va piano va sano e va lontano, qui va forte va la morte. Hein voilà. Donc, euh, il faut être patient. Il voilà. n'y euh, a rien qui se fait tout seul, hein. ça comme le reste. Euh, donc, moi, je, je, je, je pilote rien si ceux qui font et qui savent euh, ne renseignent pas les informations en amont. Voilà. Donc, je fixe des objectifs long terme. Là, quand je parle de la démarche qualité au SubTIS en particulier, euh, on avait un comité intermédiaire qui travaillait au sein du SubTIS depuis des années. Les équipes se réunissaient entre elles, euh, échangeaient sur l'amélioration de leurs pratiques métier par métier. Il n'y avait, avait pas de convergence, il n'y avait pas de visibilité à l'échelle de l'établissement. Là, on a un objectif de démarche qualité à l'échelle de l'établissement. Le pilotage de la performance des, des services. Euh, L'idée, c'est de faire rencontrer des initiatives existantes et de laisser euh, les agents moyennant un peu d'évangélisation sur euh, là où je les emmène, en termes d'application de, de la déclinaison de la démarche qualité dans le service, leur laisser le temps de s'approprier la méthode. Euh, tout le monde n'est pas en capacité, ne serait-ce que de remplir le fichier Excel du jour au lendemain. Euh, dire qui fait quoi, avec quel outil, euh, pour produire quel service, au bénéfice de quelle population d'usagers. rien que cette phrase-là, elle suscite un, une montagne de questions chez les uns et chez les autres. Ils n'ont pas tous les mêmes questions et personne n'a la même réponse surtout. Voilà. Donc il y a un gros temps de maturation. Il voilà. ne faut pas être pressé. De toute façon, euh, ce qu'on fera demain sera toujours mieux qu'hier. Voilà. Mais si on le fait après-demain, c'est pas grave. C'est une, une démarche d'amélioration continue. Le principe de la démarche, c'est que ce n'est pas un projet, ce n'est pas borné dans le temps. Voilà. On itère, on itère. Il faut que la roue tourne. Même si elle tourne lentement, il ne faut pas qu'elle s'arrête, c'est tout. Voilà. Et donc moi, pour la démarche qualité, par exemple, euh, je suis missionné à 10... Attends, je dis pas de bêtises. Voilà. 5% de mon ETP. 5% de mon ETP consacré à la démarche qualité, c'était 10 jours par an. Donc selon les cas, j'en mange un peu plus ou j'en mange un petit peu moins. Euh, Ce n'est pas grave. Pas grave. Voilà. Donc J'espère qu'on va tenir le rythme. Si on ne tient pas le rythme et qu'on va un peu plus lentement, c'est pas grave. L'essentiel, voilà. c'est qu'on avance, qu'on s'améliore. Et C'est pareil pour les collègues. Je ne les pressure pas. Surtout pas. Ils n'ont pas besoin de ça. Peut-être une dernière question avant que nous partions en pause non, pas forcément. Donc, Hunter, si tu euh, devais nous convaincre euh, d'utiliser euh, ces méthodes-là, euh, qu'est-ce que tu nous donnerais comme piste, euh, juste pour conclure, en fait euh, Alors, pour convaincre, euh, il faut emporter la... Euh, enfin, comment dire Pour, pour engager l'action, euh, euh, il faut réussir à capter la volonté. Pour capter la volonté, il faut emporter la conviction. Et pour emporter la conviction, il n'y a rien de mieux que la démonstration. Donc commencer sur un petit périmètre et euh, faire école, ça reste toujours ce qu'il y a de mieux. Donc moi, comme je disais, je le fais pour moi individuellement. Je suis chargé de piloter le SI Pédagogique, de manager le pôle système d'information et statistique pour l'enseignement du service. Je le fais à l'échelle de mon pôle. Euh, mon pôle est bien en avance, euh, que ce soit dans la modélisation, dans l'outil de gestion de projet, euh, que dans euh, la la prévisibilité de l'activité et des besoins en compétences et en amélioration de processus que les autres pôles du service. Du coup, je fais école, je fais démonstration, démonstrateur. En plus, c'est un, un, un terme d'actualité, voilà, démonstrateur. C'est dans l'air du temps. Donc, il euh, faut commencer petit et puis euh, étendre le périmètre euh, par capillarité, j'ai envie de dire, dans l'organisation, au gré des, des besoins de collaboration comme pour l'urbanisation du SI. Hein, euh, quand on dit euh, cartographier utile et maintenable, euh, voilà, c'est l'utilité des informations qu'on collecte qui va garantir le fait qu'elles seront maintenues. Si on cartographie ce qui n'intéresse personne, euh, votre cartographie, sitôt finie, elle est obsolète. Enfin, c'est pareil. Voilà. Donc, commencez petit et avec euh, les acteurs les plus impliqués et les plus. vos meilleurs sponsors, en fait, qui sont souvent vos, vos plus proches collaborateurs. Merci beaucoup pour, euh, pour donc cette présentation et ce retour d'expérience très riche et qui nous sera certainement très utile dans nos décisions. Merci à tous.